Samedi, 21h, carte blanche, Benjamin Leroy, avec un focus sur le réalisateur Robert Morgan. Right un chat prêt à tout pour devenir humain, deux siamois traumatisés par leur séparation. Un appareil photo créant un clone organique de ce qu'il capture. Un kleptomane gaffeur dans un monde morbide et grotesque, digne de Dali. Voici un aperçu de l'univers atypique, personnel et troublant de Robert Morgan que nous vous invitons à découvrir via une séance et une rencontre avec le réalisateur afin d'explorer son univers fascinant.